Je compose une chanson avec l'aide d'une intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment possible Quelles sont les possibilités On va voir ça ensemble, je vais te faire une démo en direct. Alors, dans cette vidéo, euh, je vais te faire une démonstration de comment tu peux composer une partie d'une chanson grâce à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, même si le grand public ne s'en est pas encore rendu compte, les intelligences artificielles arrivent en force et je vais t'en parler. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos, des tutos, des exercices pour t'aider à mieux chanter. Alors, je te le disais, les intelligences artificielles arrivent en force. On les retrouve aujourd'hui dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine de la programmation informatique, il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables de te générer carrément des sites web entiers. Dans le domaine du graphisme, il y a des intelligences artificielles qui sont capables eh bien, de faire des, des logos, de faire des, de faire des dessins. Euh, et Évidemment, ça arrive aussi dans la musique, il fallait s'y attendre. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, même les banques utilisent ça. Si tu as une banque en ligne et que tu as une application, il eh ben, y a derrière une intelligence artificielle qui analyse euh, ce que tu achètes tes flux financiers et qui peut te protéger d'ailleurs de certains piratages si elle se rend compte que tout d'un coup, on cherche à acheter des choses que tu n'as pas l'habitude d'acheter. Alors. Le but de cette vidéo n'est pas de faire la promo des intelligences artificielles ou à l'inverse de dire que ça ne sert à rien, d'accord Moi, je suis plutôt assez pragmatique, j'aime analyser les choses. Je sais que j'ai des amis créateurs qui sont absolument contre les intelligences artificielles et qui, et qui, voilà, qui sont en lutte contre ça. Et personnellement, je pense que ce n'est pas tout à fait le bon combat. Jérémy Rifkin, dans son livre euh, qui s'intitule « La troisième révolution industrielle » que j'avais lu il y a déjà une dizaine d'années, il nous indiquait que pour lui, la troisième révolution industrielle arriverait par les technologies de l'information et de la communication. Et c'est exactement ces technologies-là qui permettent aux intelligences artificielles aujourd'hui de s'entraîner et de travailler. Alors, quand on parle de révolution industrielle, euh, tu vois, c'est l'équivalent de, par exemple, la révolution industrielle où on a eu la machine à vapeur qui est arrivée, ça a permis ben, d'avoir des transports, d'accord, avec le train, ça a permis d'avoir des machines-outils, euh, puisqu'on avait cette motricité des machines à vapeur. Alors qu'avant, ben, il fallait un cours d'eau, il fallait une, une roue à aube, il fallait, des, il fallait du vent pour faire... Tourner des moulins. Donc, c'est quelque chose vraiment, si tu veux, qui révolutionne la société quand il y a une, une révolution industrielle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bah, ces technologies, elles sont là, d'accord Elles sont déjà là, euh, elles progressent très, très, très, très vite, ok Et elles vont être surtout adoptées massivement. Que tu le veuilles ou non, ça va s'insérer partout, que ce soit dans, les, dans les, les tickets de parking, dans la manière dont tu réserves un billet de train, dont tu fais tes commandes en ligne ou euh, sur ta carte fidélité quand tu vas faire euh, tes courses, eh bien les intelligences artificielles sont en train de se répandre partout. Donc, plutôt que de se mettre en travers, je dirais, de ces technologies, moi, je préfère comprendre ce qu'elles font, d'accord, les services qu'elles peuvent nous rendre et surtout, comment eh bien, on pourrait utiliser ces intelligences artificielles à notre service, d'accord, pour nous aider, plutôt que d'en devenir les esclaves. Et c'est pour ça que moi, je préfère étudier ce genre de choses pour comprendre comment ça fonctionne et voir voilà, comment eh bien, on pourrait s'en servir comme des outils, comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, comme Internet quand c'est arrivé et comme les smartphones quand c'est arrivé. Alors, ce que je te propose, eh c'est qu'on passe à la démo. d'accord Donc là, je vais utiliser un site qui va me permettre en fait de générer des suites. Je vais te montrer ça. Je te propose qu'on passe tout de suite derrière mon écran d'ordinateur. Alors voilà, je me rends sur le site euh, CordCord, d'accord, c'est cordcord.com. Euh, je vais euh, ici euh, lancer le générateur. Et je vais me retrouver sur ce site. Alors là, tu vas voir, c'est très très simple. Ici, j'ai un clavier. Et là, il va me demander de sélectionner mon style. Alors toi, j'ai des genres. Alors, je peux faire de la trappe, je peux faire de la pop, du RB, de la techno, euh, de l'EDM. Donc il y, a vraiment, voilà, il y a vraiment pas mal de styles euh, donc je vais euh, bah, tiens qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un style euh, un style allez un petit style trap pour rigoler c'est parti le tempo on va sélectionner donc toi je peux faire slow groovy rythmique rapide allez je vais prendre un groovy et ici il va me demander de sélectionner si je veux quelque chose de majeur ou de mineur d'accord donc ça bah c'est ramené aux accords ça c'est un accord majeur ça, c'est un accord mineur. Ça ne va pas donner la même, euh, la même ambiance au niveau du style. Donc, je vais prendre, allez, je vais prendre un mode majeur. Je vais lui demander de générer des drums au passage. Hein, pourquoi pas avoir un petit son de batterie qui appuie tout ça. Et donc là, je vais lui demander de générer la musique. C'est parti. Alors, tu vois qu'il lui a pas fallu longtemps, en fait, là, pour me proposer une suite d'accords. Mais maintenant, on va pas s'arrêter là. Donc, déjà ici, tu vois que j'ai une fonction qui s'appelle Chord Details. Donc, je peux avoir le détail des accords. Alors, ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'à titre pédagogique, admettons qu'il y a un son que tu aimes bien. Bah là, par exemple, je vais cliquer sur mon f 69 donc mon fa 69 Donc, ça veut dire que j'ai une 6 et j'ai aussi une 9e dedans. Et tu vois qu'en bas, ici, sur l'écran il m'indique le nom des notes. C'est-à-dire que moi, sur mon clavier, là, je peux faire un La, Do, La, Do, Ré, Fa et jouer cet accord-là. d'accord accord Donc là, à titre pédagogique, tout simplement, si toi, tu, voilà, tu connais pas trop la musique, il y, y a des sons que tu apprécies, tu dis, tiens, cet accord-là, il est sympa, comment je pourrais le reproduire Eh bien, tu cliques, tu cliques ici sur les détails et il va te proposer l'accord. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle les voicings. Donc c'est quoi les voicings Ça va être le même accord mais qui va te jouer d'une autre manière. Donc là je vais lui demander de me faire un new voicing, voilà, et il m'a reproposé toujours un 6 9 mais toi là il me le propose différemment. Euh, et donc euh, donc là maintenant toi j'ai deux, j'ai soit l'ancien accord, donc je vais me taire attends pour qu'on les entende, le nouveau, l'ancien, voilà. Mais ça reste toujours un fa 6 9 Donc je vais prendre celui-ci. Je peux aussi m'amuser ici avec les octaves. Toi, si je veux chercher un peu plus aigu. Donc je vais rester un peu plus aigu comme ça. Et puis, euh, ben, je vais relancer ma boucle pour voir ce que ça donne. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Ici, tu vois, je peux régler le tempo si je veux un truc un petit peu plus rapide. Alors, j'ai envie, moi, d'un truc un petit peu plus rapide. Tiens, je vais lui demander de me, de me jouer ça... Plutôt à 110, tu vois. Et ici, si je veux, parce que si je suis, si je suis chanteur, je vais peut-être vouloir adapter la tonalité. Et eh bien, ici, donc là, je suis en C, donc c en, je suis en DO, d'accord Mais je pourrais vouloir changer la tonalité. Par exemple, si tu travailles avec un guitariste, le guitariste, il va bien aimer travailler en MI ou en LA, par exemple. C'est des tonalités qui sont assez faciles pour les guitares. Donc là, je peux changer la tonalité. Ben, tiens, je vais nous la passer en MI et on va voir ce que ça donne. Alors là, toi, je me rends compte que le voicing que j'ai utilisé là, pour le a 69 il est un peu moins adapté toi, là, parce que j'ai changé la tonalité. Donc, je vais lui demander de revenir ici dans l'octave normale. On se le relance. Ok, donc maintenant, là, je suis parti sur une base. Mais maintenant, je me dis, ah, finalement, le deuxième accord, là, il ne me plaît pas. Donc je vais cliquer ici là sur le petit crayon et lui il va me proposer en fait des, des alternatives. C'est-à-dire qu'au lieu de me proposer un Do majeur 7, ce qui est pas mal utilisé dans, dans le jazz, hein, les septièmes, ben je dis tiens, je dis à la place du Do majeur 7, je pourrais utiliser un SOL. Alors là les accords qu'il va me proposer, en fait, ce sont des accords. Qui vont bien aller, qui vont bien s'enchaîner, d'accord C'est-à-dire que lui, le logiciel, enfin l'intelligence artificielle, elle sait que, ben voilà, par rapport au cycle des quintes, par rapport aux règles harmoniques, etc. Toi, il ne propose pas, il me propose pas de mi bémol là, toi. Euh, non, il me propose, euh, par exemple, un sol. Donc, je vais tenter le sol, moi. Allez, c'est parti. Et donc, je vais, euh, eh ben, je vais relancer ça maintenant. Hop, on est reparti. Ok, donc moi cet enchaînement il me va bien. Par contre, ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est un peu court. Tu vois? Là je boucle sur quatre accords, j'aimerais en rajouter. Donc là, casse la ne tienne, regarde, je vais cliquer ici sur le plus. Et là encore, il va me dire, bah écoute, pour la suite, moi je te propose ça. Alors là, j'ai le mi, oula, le mi à 9. J'aime bien moi ces accords là un peu alambiqués, donc je vais rajouter un petit mi à neuf. Et puis euh, on va déjà voir ce que ça donne. Alors là, dans mon exemple, c'est un peu bête parce que j'avais déjà un mi de 9. Donc là, bah, je vais lui changer l'accord. Je vais partir sur un si. Et puis ici, je vais en rajouter encore un. Hein. Donc là, il calcule. T'as vu, là, il a dû calculer un petit peu. Et je vais lui mettre un do dièse mineur 7. C'est parti. On s'écoute ça. Voilà. Et donc, toi là déjà, je peux improviser là-dessus, je peux chercher, je peux chercher une mélodie, je peux travailler, je peux euh, regarder là, les notes qu'il m'a mis euh, au niveau du piano. Ah ouais, tiens, t'es l'accord, il est sympa, je vais pouvoir le recopier. Mais ça ne s'arrête pas là. Euh, ici, donc tu vois là, j'ai euh, mes instruments. Mais je ne suis pas obligé de garder ce son de piano. Toi, regarde là, j'ai plein d'instruments. Alors là, j'utilise la version de démo, d'accord, qui est une version gratuite. Mais tiens, on va passer sur du Keples. Et on va voir ce que ça donne avec ce, cet autre son. Bon, toi, ça, c'est un son qui est un petit peu plus bass -string. Bon, j'aime un peu moins. Je vais revenir sur mon piano cinématique. Euh, par contre, tu vois, ici, au niveau de la batterie, euh, je me dis, bon, là, il me fait un rythme qu'il appelle « street ». Mais moi j'aurais envie peut-être, tiens je vais prendre bullet proof, c'est un, un autre style, c'est un autre style de trap. Hop, je vais lui demander de ne régénérer ça et c'est reparti. Voilà. Et donc là, tu vois, je peux changer le style de batterie. Donc ça, ça me permet de me rendre compte. Imaginons que je veux bosser avec des beats, euh, des beatmakers. Si je veux bosser avec, euh, avec des, des, des, des musiciens, etc. Toi, je peux déjà faire là une préversion qui va vraiment me donner une direction dans laquelle je voudrais pouvoir aller. Alors tout ça, je peux le sauvegarder. Je peux faire un projet, etc. Donc là, encore une fois, je suis sur la version gratuite. Amuse-toi avec. Hein. Tu vas pouvoir. Tu peux déjà faire pas mal de choses. Et alors là, il y a une fonction qui va vraiment être intéressante. Ça va être donc. Les accords, tu as vu ici que je peux avoir le détail de chaque accord. Là, je veux savoir comment je fais mon sol. Hop, Ici, tu vois, il m'a allumé les touches du piano et donc je peux recopier ces accords-là. Mais j'ai ici une, une fonction d'export. Donc, Alors, il faut que tu comprennes. Donc là, euh, je suis en version gratuite, donc je suis limité à un export par mois, je ne sais plus. Mais là, regarde ce qui va être intéressant. Je peux, si je veux ici, télécharger la partition des pianos. D'accord Donc, je fais ma petite tambouille là, avec le... L'intelligence artificielle. J'ai un pote qui fait du piano. Je fais, eh, hey, viens voir. Regarde, j'ai fait un son. Tu voudrais pas me le jouer? Boum. Là, je clique sur PDF. Je vais lui éditer la partition de piano. Hop, tu vois, voilà. Il me l'a affiché ici. Donc, toi, regarde. Il m'a fait les accords. J'ai ici les couleurs sur le piano pour m'y retrouver. Et donc avec ça, eh bien, je peux avancer. Mais j'ai même encore mieux si tu utilises un DAW, c'est donc si tu fais de la MAO, d'accord? Alors si tu fais si tu as un Ableton Live, si tu as un Logix, si tu as un Logic Pro, si tu as un Cuba, si tu as un Fruity Loops, tu vas pouvoir télécharger eh bien, les fichiers audio si tu le veux, mais tu vas aussi pouvoir télécharger les fichiers MIDI. D'accord Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les fichiers MIDI, alors je ne vais pas aller trop loin dans la MAO, mais les fichiers MIDI, en fait, ce sont les notes là qui sont jouées que tu vas pouvoir réinjecter, réimporter dans ton logiciel et ensuite dans ton logiciel tu pourras euh, accélérer, ralentir, cuter, changer les sons, etc. Enfin bref, les possibilités sont vraiment immenses. Alors, euh, tu vois que finalement là, ce qu'on vient de voir, c'est assez peu différent des banques midi. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut acheter des banques midi. Alors, c'est des fichiers, c'est un petit peu fastidieux. Il faut les télécharger, il faut tester. Là, on voit que l'intelligence artificielle, ce qu'elle nous propose, c'est finalement une sorte de connaissance musicale, de dire, bah, écoute, tu vois la suite aux accords qu'on a positionnés. Derrière, on ne va pas mettre n'importe lequel. Mais par contre, je te laisse le choix, toi, en, en, en tant qu'humain, de sélectionner entre six accords différents, sachant qu'il ben, faut tester, ça va donner, euh, donner peut-être des angles différents à sa musique. D'accord donc aujourd'hui, bah, on peut déjà acheter des banques de son MIDI, on peut euh, acheter des samples, mais ma foi ça va être à trois, à, à soi, de se, de se débrouiller pour essayer que ça sonne. Et là l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'aide au choix, d'accord, d'aide au choix dans les accords. Alors moi, si tu veux, cet outil, je le trouve super intéressant parce que dans un but pédagogique, si tu ne sais pas trop ce que tu fais, bah plutôt que justement de faire des vieux copier-coller de fichiers MIDI, là, tu as les accords, tu as les notes. Si tu as un clavier sous la main, tu peux potentiellement essayer de rejouer les notes. Donc, tu peux apprendre, tu peux faire du voicing, tu peux changer les accords, tu peux changer l'ordre, tu peux tester plein de choses et ça, ça va t'aider à te forger l'oreille. Ça va forcément te donner des nouvelles idées d'accord, et ça va te pouvoir aussi permettre d'avoir des bases si tu veux collaborer avec d'autres artistes. Donc moi, je vois vraiment ça comme un outil d'accord, qu'on peut mettre au service de sa propre création. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que les intelligences artificielles vont remplacer les artistes Mon point de vue là-dessus, c'est que quelque part, nous-mêmes en tant qu'artistes, c'est notre rôle, je dirais, d'apporter notre plus-value en créativité, d'apporter notre sensibilité et notre propre vision du monde, notre propre vision de la musique euh, à travers les œuvres qu'on peut proposer. Alors, il est vrai que les intelligences artificielles peuvent euh, composer. Là, je t'ai pas fait un morceau complet, mais je pourrais... Euh, avec d'autres intelligences artificielles, euh, te faire la musique, la mélodie et les paroles. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'ailleurs, dis-le-moi en commentaire si tu veux que je te fasse des démos de ce genre-là, puisqu'aujourd'hui, c'est possible. d'accord Moi, j'ai fait des écoutes de morceaux créés par des intelligences artificielles. J'étais complètement incapable de savoir si c'était un humain ou pas qui l'avait créé. Mais par contre, si tu veux ce qu'une intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, ces 5000 personnes qui se rassemblent à un festival, qui se regroupent pour un concert, pour communier avec leur artiste préféré, pour le voir, pour chanter avec lui, d'accord euh, L'informatique ne pourra pas remplacer ça. Et c'est pour ça que pour moi, si tu veux, ces choses-là, il ben, faut les voir comme des outils, d'accord Des outils... Facilitateur des outils d'aide, mais en aucun cas pour moi ça ne pourra remplacer ce qu'est l'artiste dans la société. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si tu aimes créer, d'accord, si tu aimes créer, si tu aimes composer, si tu aimes écrire, si tu as peut-être envie toi-même de lancer ton propre projet, que ce soit un niveau pro ou même déjà un niveau amateur avancé, sache que j'ai un programme d'accompagnement individuel qui s'appelle le Mentorat et au cours duquel je t'accompagne pendant trois mois pour euh, mettre sur pied tes projets. Alors petit exemple, c'est la personne qui dit bah ben Antoine, j'ai vu ta vidéo, ça m'intéresse, j'ai envie de composer, mais je ne me sens pas trop, de le faire tout seul, je ne sais pas trop comment écrire, je sais pas trop comment mettre mes mots en musique, Eh bien sache que à l'issue des trois mois d'accompagnement, ta chanson sera terminée, tu auras ta démo, tu auras ta maquette, d'accord C'est voilà, le résultat, il t'est 100% garanti par mes soins, puisque c'est moi qui t'accompagne et euh, bah, qui fais ce qu'il faut pour que tu puisses obtenir ton résultat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras un lien sous cette vidéo pour candidater, d'accord il faudra, faudra qu'on ait un petit échange par rapport à ton projet pour que je vérifie ben déjà que je suis vraiment la bonne personne pour pouvoir t'accompagner, que ton projet, il me paraît concevable dans le temps qu'on aura et avec les moyens dont tu peux disposer. Et puis, à l'issue de ça, eh bien, si tu souhaites qu'on travaille ensemble, eh bien, on pourra avancer main dans la main. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, bien, prends bien soin de ta voix. Ciao